Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vais vous donner des arguments pour vous inciter à soigner votre arthrose dès les premiers signes, dès le stade 1 ou 2. En effet, comme je vous l'ai déjà dit dans de nombreuses vidéos, beaucoup de personnes attendent des quasiment invalides pour commencer à s'intéresser à leur arthrose. Or, il faut savoir que les douleurs articulaires musculaire, tendineuse, aponévrotique, bref, toutes les douleurs musculo-squelettiques peuvent être une manifestation d'une arthrose débutante. Ce qu'il faut savoir, c'est que en l'absence de soins, l'arthrose se développe inéluctablement, passe du stade zéro, qui est vraiment la prévention, le stade vraiment où il n'y a aucune aucune lésion, simplement une petite entorse, une petite euh, subluxation voyez, des choses très fines mais qui si on les laisse évoluer vont s'aggraver passer au stade 1 parce que dans le corps humain tout doit être absolument parfait hein, c'est une mécanique de très haute précision où la moindre différence d'une fraction de millimètre va entraîner des frottements, ces frottements anormaux vont entraîner une usure anormale vont entraîner une réaction osseuse sous forme d'ostéophyte vont entraîner une usure progressive des cartilages et donner ces fameuses images qu'on voit tardivement avec pincement discal, ostéophyte, bec de perroquet, douleur, atrophie musculaire, contracture musculaire, rétraction, bref, le tableau de l'arthrose évoluée. Et bien, ce que je souhaite, c'est qu'enfin, on fasse de la prévention active, ce qu'on appelle la prévention santé durable. Ça veut dire qu'il faut traiter les problèmes dès le départ et les suivre pour qu'ils n'évoluent pas. Votre voiture, vous l'achetez neuve, d'accord Vous faites une révision euh, après quelques mois d'utilisation. Et puis après, tous les ans, puis après tous les deux ans, votre voiture est suivie. Dès qu'il y a un petit problème, un bruit dans le moteur, euh, un clignotant qui s'allume, vous allez chez le garagiste, vous, vous la faites réparer, vous la faites réviser. C'est même une obligation eh bien, en ce qui concerne le corps humain, il est triste de dire qu'on la soigne moins bien que la voiture, même que la plus vieille guimbarde. La plus vieille guimbarde est mieux soignée que le corps humain parce que les révisions sont obligatoires sous peine d'amende et de destruction du véhicule. Voilà. Donc, que faut-il faire Je ne vais pas vous développer longuement ce chapitre, puisque j'en parle dans mes formations tant pour l'arthrose cervicale que pour l'arthrose lombaire, vous trouvez les coordonnées dans la description ci-dessous et en fin de vidéo, ce qu'il faut faire, eh c'est vous faire suivre par un ostéopathe. La profession, le métier d'ostéopathe, le droit d'usage de l'ostéopathie, euh, du titre d'ostéopathe, date en France de 2005. Et depuis, les ostéopathes se sont... Multipliés, euh, se sont installés dans tous les coins de France et tout le monde doit pouvoir bénéficier des soins d'ostéopathie. Alors je sais, pour l'instant ce n'est pas à bien remboursé, mais par contre c'est remboursé par les mutuelles. Les meilleures mutuelles peuvent rembourser jusqu'à 10 fois par an. Les plus mauvaises n'en remboursent qu'une ou deux fois par an et encore. Euh, une, une simple partie de la consultation. Mais lorsqu'on a un accident, ce n'est pas deux ou trois séances qu'il faut, il en faut beaucoup plus. Vous voyez, je vous ai cité des cas de chloralgie, de sciatique, où il a fallu que les soins soient, euh, soient euh, disons, étalés sur une année pour avoir véritablement un résultat. Je parle sur des cas anciens ou des cas relativement graves. Donc voilà mon conseil du jour. Lorsque vous faites un faux mouvement, un faux pas, un effort de travers, que vous, vous avez un accident en voiture, même léger, avec coup du lapin, eh bien, il faut faire réviser la mécanique. Vous voyez, même si c'est une révision de routine, eh bien, il vaut mieux voir l'ostéopathe pour rien ou pas grand-chose que de laisser les choses. Donc, ce qui va se passer, la maladie va évoluer sombreusement, l'inflammation silencieuse, va faire son œuvre, va détruire les tissus, et au bout de quelques années, vous aurez une arthrose évoluée qu'on découvrira au stade 3 ou 4, mais en fait, on aurait pu la découvrir bien avant si on avait fait de la prévention. Voilà, donc, c'était mon message prévention du jour. Prenez soin de vous, surtout, réfléchissez à la cause de vos problèmes et aux soins, à l'adéquation des soins qu'on vous dispense. Si vous, avez, si vous êtes tombé, qu'on vous donne un médicament, ça n'a pas de sens. Bon, ça peut soulager momentanément, mais ça n'a pas de sens, puisque c'est une agression mécanique. Donc, vous prenez de l'arnica, de l'édicrisome pour résorber le bleu, que vous appliquez de la glace pour, pour euh, réduire l'hémorragie, que vous mettiez une contention pour une entorse, c'est bien. Ce qu'il faut, c'est remettre tout ça en place, au dixième de millimètre près, maintenir tout cela en bonne place grâce à... La technique de, de strapping ou de taping, un taping c'est plus souple, c'est ce qu'on fait pour les sportifs, mais moi c'est ce que je fais de plus en plus, ça permet d'avoir une fonction normale sans douleur ou avec moins de douleur et ça permet de récupérer plus vite. Et surtout, faites travailler vos muscles. Parce que le pire, c'est de laisser s'installer des rétractions. C'est très difficile de récupérer des fascias rétractées. Vous n'avez qu'à voir euh, ma, ma vidéo sur Dupitrin. Euh, on arrive à, ré à récupérer des fascias, donc des aponevoses rétractées, quand c'est vu au début. Mais lorsque le doigt est comme ça, il faut opérer. Vous voyez donc, agissez le plus vite possible. Voilà, c'était mon message de prévention primaire secondaire, et euh, je vous parlerai plus tard, notamment pour les soins des seniors, de la prévention tertiaire. Si vous avez été intéressé par cette vidéo, ben, mettez j'aime, hein, ça me fait toujours plaisir. Surtout, euh, ça me permet d'être mieux référencé, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, j'y réponds systématiquement, par contre je ne donne pas de consultation par, euh, par internet, par contre je vous donne des, des idées, des conseils généraux. Et si vous n'êtes pas abonné, eh abonnez-vous. Et puis maintenant, bah, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo ou une formation en ligne. Donc vous avez mes formations, je vous le rappelle. Euh, deux formations, une sur la trousse cervicale, prévention et soins naturels. Et lombalgie, sciatique, choralgie et tout ce qui concerne la colonne lombaire également. Voilà, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.